Gay Marco qui frappe fort, qui cassaient maintenant le Premier ministre et qui mande la population pour bail le Premier ministre, la, yon ont beau bois calé, Permettez-moi yon un bois spécial en tant que dirigeant sans honte. Si c'est moi-même qui dit ou qui pas Mais en analyser, ensemble avec moi. Il y a de monde qui te dit, je dire, mais je mais je ne pas Eh bien, je ne vais c'est bon, qui <laughs> Je ne jamais à garçon, c'est bon dieu bon di bon di a plié, bon dieu a tourné moraliste, bon dieu a dit le peuple s'il vous plaît, c'est pas faute nous, c'est bon yo bo nous y a dit nous âmes mais moun qui va aux amener garçon, <rit> y pas jamais tiré sur yon non, mais c'est sur nous mêmes encore y a tiré, on a avancé. De quoi dieu qu'a café brigade Depuis nous qui dit non, je vais dire là brigade. Mm. B', B oui, de kon dit, de tout le monde la là que Jouba ne dis fin que tout jeune qui gagne là. ma ne sais si nous pas réagir. Parce que le vrai côté pour nous courir encore, ma ne si nous ne faisons rien. Il y a plus de gens qui mouvement pas cas spontané. Il va faire fait son leader. Je ne kote pas Tout c'est le leader. Tout leader, c'est Bon, moun na a le leaders. Est-ce qu'il a pris Peut-être qu'il seul. Jean-Ernest Muscadé. Aussi simple que ça. Parce que... Tout le monde qui a dirigé, il y a un comportement. Les leaders sont les gens qui ont la population avant la tête. Les gens qui ne la pas utiliser la population pour les millions. Différent avec les gens qui ont pris les leaders dans le pays d'Haïti. Différent avec les politiciens, les gens qui ont pris les boîtes. Donc, les gens qui ont les leaders sont les gens qui pensent le matin, midi, soir pour la communauté. Mais dans le pays d'Haïti, dirigeant ont pensé pour famille ou pour poche ou seulement. Les gens ne savent pas l'idée. Et bien, je ne dit c'est normal pour chaque haïtien si une responsabilité. Mm. Je dis sais parce que tout le monde qui a remarqué que vous Effectivement. Nous avons là où il a paré l'idée. C'est une population qui bouquait. Et puis, bah, elle a explosé. Et elle a explosé. Mm. La bonne ou ça la bonne ou et nous ne pouvons pas Même parce que nous ne pouvons pas comprendre. Et allez sur Internet là. Allez chercher psychologie des foules. Pour nous, quand vous avez j'ai fouillé le réaction. Et autant qui écrit le livre, je ne pas c'est en Haïti on te faites un chècheau. Si vous faites te chècheau, vous faites un chècheau pour devenir un avèle. Jamais, monsieur, jamais. Et Des grands savants dans gros pays, des gens fait gros débat. <laughs> ça veut dire, ça qui a passé là, sûrement, c'est pas la première fois la fête fait dans le monde. Charger l'autre nation qui était dans situation qui était extrêmement difficile. Et puis, fou la On a réagi. Bon, c'est que peu pile ça pour mettre à terre. Ces peuples, ces foules qui prennent la rue, oui, ont une série de réaction que l'a gérées quand même. Je ne là que nous ne nous parlons pas de la Que nous nous dans le livre. Mais nous nous nous parlons de Parce que les a la technologie. a y quoi la technologie. Effectivement. Effectivement, il une série des batailles qui fait. Mon cher. Si la technologie a été te avancée, gens ça savent pas de la technologie. Les garçon. Mon cher. Ça ne savent pas de la technologie. Je ne pas de et si dirigez-vous, mettez dans dimension pour comprendre, ça, ouabdi, là. Mouché, après des salles, une y bataille pour le bout de tes salles. Y'a t'as compris, oui? Y'a gardé ça, en gros. Et qu'on s'est ridé, n'est-ce pas? a y'a crassé, a brisé, y'a boulé. Sou ta traîne, yo, nan, zore, ou mene, yo, mi, pa, nan, wale, explique, yo, mais, ça, mais, ça, moun, ça, te fait, mais, ça, moun, ça, te fait, mais, qui, mise moun, ça, passe, crise, boulit, moun, le, t'as Parce que, gon, série, de haïtiens, cap, qui cap, volé, yo, pas, même, qu'on, histoire, pays, y'a, même. Et, c'est, ça, qui fait, mal. Parce que, si, n'a, g, niveau, sacrifice, zan, se, tu, fait, jour, n'est, j'en, dia, haïti, pas, t'as, tombé, nan, salié, là. Yo, t'as, travail, de, jour, en, jour pour, génération, cap, vign parce que l'on nomme fait, li était esclave. Chaque matin leve, kout bois nan de yel, Kout bois nan de yel. Li fait esclave, li mour C'est pas si se piti, non papa ici. série de guerre qui fait dans le monde. oublier pa, pa que pas gagné qui nous nouveau sous soleil là. Pas gagne nouveau, pepaïsien. Ça te passé après tout ne? Hmm? retourner après tourner donc malheureusement nèg yo pas comprendre ça et c'est erreur qui mène ensemble avec bois calé à journée aujourd'hui c'est conséquence travail eh bien, nous pas pécité met bois calé pour nèg mm -hmm. mais jodi a sa n'a vivio mm -hmm. sa n'a vivio te kon gagné déjà yo écrit sur déjà parlé de comportement peuple gagné a des moments de difficulté Kompatement peuple être Le peuple a évolué dans la foule Donc a tout le dans le monde mm -hmm. est dans le avec Mous-papakali Mais a C'est qui ça nous proposer. Parce que nous sommes Jérotapes dit Pour bien vini Nous pas d'accord yeah. Nous tous d'accord La police n'est pas capable mm -hmm. Et vous ne pouvez pas d'accord le gouvernement qui l'a pas capable. Vous avez mettre fin tue, nous tous, les papiers pas faire un. Un. Il faut comprendre tout. Vous il eu une mission. Yon. Parce que c'est insécurité pour permettre de faire un pays jusqu'à 2024-2025. C'est une donc Donc, une sécurité sont outil outils pour Ariel Henry avec toute équipe. Li. Mourir nous, pas Gadel. Vivre nous, pas Gadel. Et aucun paboiepe pas ici. Équipe Ariel toujours abdi, pas en medel. Pas en mai, Tout autant la force premier ministre pour ban nous sécurité, mais c'est tout autant la Monte volume sécurité à derrière Nous, pour yon faire plus temps toujours, pas <laughs> en On a ces garçons. Je dis à la population, a dit, n'est pas violet. Même nous, nous n'avons nous, nous, nous, nous en donneur de leçons, pas mmh. en donneur Oui. en père moral, pour mmh. nous dire, il n'y a pas fait ceci, il n'y a pas fait cela. Et c'est si moi, ça, ça, même Ariel tout, Abdi, a dit, il n'y pas faire ceci, il n'y a pas faire cela. Bon, qui ça permet à Ariel une possibilité pour dire dire, là, mais a le ça fait, mais ça n'a pas qu'à faire Ou c'est chef en gouvernement ou se chefs en CSPN, on population la soulever environ deux ans la pouille quitter toute les zones ni ou pas jam faire un, ou pas jam gon discours pour yo, ou pas jam twite pour yon, le étranger mm -hmm. ou twitter, le son Haïti ou fait comme si vous ne jam kone. M'a l'impression pression Ariel a vivre à l'étranger. Ariel pi, Ariel a plus information sur Biden que ce qui a passé aux états unis Tu as mouri twite. Les gens ont plus d'informations sur ce qui passe la France que da dans le pays d'Aïti. On cherche tombe dans tout le qu'on est. Des moun en France. Ils ont porté sympathie. Ça sympathie touché les touche Je ne sais pas si c'est le cas. Et tandis que les chrétiens vivants ont chaque jour dans le pays d'Aïti. Les bandits a moun gens chaque jour dans le pays d'Aïti. Les gens déplacé les caillots chaque jour dans le pays d'Aïti. Eh bien, peuple haïtien, ça qui passe, Ariel Bajam dit ouais. Donc, quoi que nous lançons un mouvement pour nous correspondre à Bandi, t'as dit nous, non, ça c'est jouer de bossal. Fan nous du jouer de bossal avec tout, pour comprendre l'insécurité que nous avons, dit, fait chose, pour faire une sécurité, arriver sous Ariel. Parce que ça laisse les à l'aise, qui fait l'abdi nous, c'est jouer de bossal. On a vu ces garçons. Vous faites comme si vous n'aviez pas de réseau. Population qui finit quitter presque tout côté territorial, je dis à Crète dans la rue. Même là où ils sont pas, je rien pour lui. Ou que bête pour voir où. Et -tour à, je t'entends maintenant parler de 2025. C'est pourquoi vous remettez Ça veut dire la même chose qu'on qu est. La première pour en 2025, c'est ça. Voir en 2025. Voilà. Je ne nous papa, ici. Si nous besoin peux mouvement pour arrive, kotel, suppose arrive asa As criminel ça ou pas supposé rentre dans notre pays faut nous ba yo bois calé pa faut nous ba yo bois calé pa yo. m'a oué, m'a conné est fait expérience ça déjà be yon L'okin be yon bout de bois madangloud m'a konn si nou kon bois ça bois ça l'aile piqué pe ici. c'est les pots à retirer sous linet et les pots à retirer sous linet en saison sécheresse se L'orque mon timoun si pas sel le 5 glode, mon cher sa s'apprend. Parce que bois pape cassé. Mais son bois comme ça, à La le mériter. pas comprendre, une série de moun comme ça dans le pays. N'a fait jouer de beau sale, be, la police et puis pour la justice. Bon, ça n'a mais nous avons tout eu, Et pour vous, -so, plus toujours. Commissaire, mais puis gade nous, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, la justice pas j'en dit, Why? On m'y justice si territoire perdu, donc, quand ministre de la justice la, justice la y a son territoire perdu, est-ce qu'elle gée temps pou la gade focus pour comment on te ka on Ou actuellement la, ou la kayou, ou en vina ou pafon fon ou la gep yo, ba e la jibou, defonte tout. C'est défendre tout parce que les gens qui ont été son colon assassin. Ils même refusé à la justice. Ils ont Et puis, quand ils ont entendu ils ils Depuis qu'ils ont arrêté bandits, ils juge comme ça. ou pas yo yo ba, tout ba, ba débarrasser ou de fini. Et puis, PM n'a que dit ne rien pour nous. Donc, c'est discours ça nous dit. Donc, on ne pour nous. Kuna mon yo ki sèbante jou te pa prite bandi fin tout tout. Il a réagi kuna pou Ariel ça. Aryel aryl mérite bois calé. Aryel pou continuer mériton bois calé. Allez garçon. Et pas si calé petit. Son bon bois qui ki... wow, wow. <laughs> Son bon bois qui calé. Et si boak. non e pat si bois bwa... un bon bois calé premier ministre la mérité. Et le on a fait des gens ou ou ou pa balil qui non fait ou choses, qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, Ou ont balil vape pou leve lou, Ou qui hein? ou vape et choses, qui ou fait et choses, qui ont fait des choses, Après ont so leve des pe pra, ont fait boakale. choses, qui ont fait des choses, qui ont où Ou pas population à ait une population avec nous, une population veux dire aujourd'hui, la y a un défendre-tête. Et il y a un défendre-tête. Même si il y a un défendre-tête, parce que, comme ministre de justice, comme qui fait partie du gouvernement, qui fait partie du CSPN, c'est pas dit pour dire que le peuple a défendre-tête. Donc, c'est même pour qui la sécurité du peuple. Donc, on a, un ministre du gouvernement, un membre du CSPN, qui peuple a défendre-tête. Je dis à la défense de Premier ministre, dis non, c'est pas ça pour vous faire, mais qui ça pour vous faire Bon, comme si Ariel ou Ariel, là? La? <laughs> bon, Ariel, là, c'est un grand pilot audacieux. Eh bien, il n'y a pas audace seulement, mais il y a un Ariel, mon bien, si Ariel est bonne femme, bon, je ne vais pas Parce que pas bon ici dans le pays d'Haïti, on fait tout. A yel se style de femme Et puis, go nè kapko savel, il y n'importe six petites 6 ptit deja. Et puis, nè glade di mwen à a gosha droite Et puis, di nè kon sa. Si pou mwen ma vaw, fwa aksepte mak tout petite mwen yo. Nè glade aksepte la petite yo. Nè glade de Et puis, premier jour, nè glade si pral foun tibay la pepahisien. Et puis, Femme n'a pas gon kincham. Il josp couche et pile ouvè. Il dit mette à paré, pile rete ap gade nèg. Mais mal si, il s'li pa fait. Et puis kou nèg la déplacé la, le, nèg la désupé pa isien. Parce qu'elle pense que c'était gon bagay sérieux. Et puis kou y a là ces moun, ça fom sa kpral vè un texte, message. bah y nèg la, hm, kom ouè Mes amis, ou t'as tué? yem? Est-ce qu'on entend déjà monnyo ge odas ou pas même fondsial si même ou est-ce qu'on coucher pour quitter neige là c'est comme si neige là c'est et nous ça avant de la pourri même au dessus d'un sop à faire bouler après toute la gente vient dépenser pour petit tout pour etc ou est déjà et puis là le ressiger goûter à papahisien ou parfois ils auraient été moins dur avant on coucher dans conviement et puis qu'on neige là des palaces ou tap su nest dessus. Mais c'est ça, il a fait nous là. On pays, il n'y a pas de mourir, pa y a pas de cimetière de vide, y a pas de reglant pour. Population en a grand goût. Il n'a pas insécurité. Il n'y pas qu'à acheter. Il n'y a pas de fainé frère. Il y a tout là. Des femmes qu'on voyait passer, ils ont toujours pressé. Oui oui oui, des femmes qu'on est-ce que c'est dans poupou yo pralé? Parce que me connais c'est seulement pour ka moun pressé comme ça dans le pays d'Haïti, si tous les dirigeants. Yop pressé oui oui oui, je se me dit tout le dit me c'est dans toilettes yo Parce que pas grand-chose sérieux vous pral gérer. Comme étant donné, la plupart madame dirigeant dans le pays d'Haïti, c'est pondeuse Si on pas de pondeuses nous avons yo. les mariages ont levé yo fin met vers le yo. Qui s'en yo? Est-ce qu'elle dit il y Parce que travail? Parce que levé une machine, ils ont levé une machine, ils ont levé une machine, fait ont yen. une machine, ils ont la une machine, ils ont ils son jem di nou jouge travail tout bon vrai nan pays d'Aiti Gon seri de haïsie Moun na prele li de Moun sa yo malheureusement Yo pap ka travail nan pays d'Aiti Se Et E do koun la papa haïsie Nan mache kouri febri nan zorey moun Avec mouvement bo fuck Fok mou fe yo kouri pou de bon Ay rense yota prensé La yota kouri monte kouri de sante 3 let ki te kenbe yo donc, il y a là, frères et soeurs, il faut que nous fassions courir pour de bon avec le bois cali. C'est les grands pile ruse. Parce que, on va où la population est morte, Dernier mouvement sous ce mat, ils massivent les gens, ils font ressortir. Oui, je ne suis pas temps de gouvernement mobiliser pas police. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait un rien. Et puis, je dis, ça n'a pas dans la rue. Il a ses conséquences et incapacité. de diriger le pays. Effectivement. Et c'est ça que je me dis, ça dans l'a rue et sous le dos à rien pour mettre. Parce que c'est lui qui responsable. Si les capable faire justice expéditive dans la rue, je dis, si Port-au-Prince tourne en République d'anarchie, c'est Ariel qui fait ça. Parce que c'est lui qui n'a mobiliser la police, c'est lui qui n'a pas mobilisé les moyens. C'est lui qui n'a jamais fait un rien pour résoudre le problème qui est là. Ou bien, quel est le peuple de la patate qui est Et ça, vous pensez, garçon. Et ça, vous pensez, oui. Vous pensez, nous ne pouvons pas jouer une méthode pour nous correspondre à ce Et ça, c'est trois quêtes là, chai là-dedans. Chai là Et la population haïtienne m'a dit nous clair. Où est le mouvement pour caler ça? Si nous gué nous déposer manchette là, yon joue. Si nous gué nous passons Ne nous pas mettez pour bandit, nous pas voyel jouen baon tête droite. Bandit yo ap renforcé, ensemble avec tout gouvernement, et cacher d'où yop passe sous fiel nous. Yop crasé, nous, yop krabine nous. Sincèrement, yo doit penser que population t'apprête toujours été comme ça, en eh, Marielle, s'il vous plaît, la sécurité, nous mourons l'international, nous besoin d'aide. Vous devez penser que c'est ça que qui est privé tout le temps. Vous devez penser que chaque matin, vous devez aller dans le pays, vous devez aller dans le pays, vous devez, vous devez, s'il vous plaît, aidez-vous. devez penser que c'est comme ça. Je ne dis dit qu'il n'y pas ici. Les gens qui sont là, hommes, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont là, hommes, ils ne sont pas là, hommes, ils on goûte et puis mettez quelques bons piquets en bas. Qu'on dit pas cette manchette, mettez bons piquets en bas. Dans chaque pot lakay ou tou. De la ou fouillon tout. dégageons dans la journée kouvri toi pour pas tomber là-dedans mais les soif fouillon tout. Bandi attaque pour bandi à tomber dans toi. Sous nos pays, l'état pas djou mourir, il pas red, red vivant. La police pas la pour le sécuriser. Mon manchette, on bandi Tenter à les âmes sous moi m'était chappé à tête là ça c'est crime non me défendre tête moi parce que moi n'ai pas qui pour défendre moi et si chaque haïtien frère et bien-aimé te guin une âme là caillou qu'aime si nous voulez niveau insécurité elle va taper comme ça parce que bandi même s'il le fumer il va il mon cher si mal attaque tel monde dans tel machine mal attaque tel kay, moun sa des âmes quand même la correspond ensemble avec donc ou capable de comprendre ou la guerre de des bras lancer balancer balance, ou prend manchette Premier ministre dans 12 c joie de bossal et il dit malgré bandio a fè nous sibi mais rete tête frère quitte au trouer nous quitte au manje nous Donc Ariel c'est papa bandio à la traque pour la vérité parce que nous faisons tous les discours, peuple ça a passé ici, si, peuple ça a passé là. Mmh. Peuple a ragoumane qui a pile de ça nous dit Et parce que lâche nous lâche. C'est l'heure pour nous réagir pour nous arriver. Effectivement. Mmh. Et je dis à tout, en en tout le monde, nous que tout le monde mmh. a avancé, nous avons passé de ce côté. Peuple a dit qu'il va te casser ici cela, là. Peuple ça fait brigade, c'est tout le côté je dis. Et si vous voulez mettre ma coupe, vous vous quand ils ont sauté, ils là. Maintenant, ensemble de monde qui nous entourage jean Henry, comme Premier ministre, qui dit, il y pour 2025, des cafés Cap il y aura pour 2025. Bon, Marco, et y a de monde qui expliquent tout, ça fait ouais, Premier ministre jean Henry Henry, continuer, supporter, France LB comme DG de la police nationale, il a trouvé qu'il pendant un bon bout de temps. C'est-à-dire que M. Macapri prend aucune décision, c'est parce que insécurité à sa la conduit à et ses acolytes tout droit, tête droite vers 2025 là. donc insécurité à bon yo. quand il y a l'homme temps des premiers ministres a fait déclaration à comme j'étais on ça fait comme sauter, marcou dit quest est vrai pour payer marie henry ta jeune conseil dans de nèg qui bon côté pour faire comprendre que insécurité peuple a vivre la Bobouli et si le peuple a commencé à la justice comme ça les casse de groupe gang. et s'il et si le groupe gang yo, qui fait que comme yon l'a plus gros prétexte, en fait, les réels tout, pour yon pas organiser l'élection, pour le ministère yon yon, sentir confortable, donc ça pralmette la situation, pour le battre d'adal et nest gagne de pouvoir pas nous j'allais, me dis, quoi ça n'a pas se brèche, ou quoi ça dit? Mais comme je te m'akou, ou quoi ça que Parce que... Même si Même pas qu'ils disent ça, les les premiers ministres, qui font pour faire ça e pe... e de la Et puis je même premier premiers un pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent ou pas qu'ils pas qu'ils ne pas pas pas pas ministre, ça pas pas ne nous pas pas pas dit ne pas comme ça c'est pas ça Tandis que c'est responsabilité ou pour ban ou sécurité. Est-ce que vous avez des de peuple il y a qui responsable pour que les fonds travail pour vous. Tandis bien, gens qui sont responsable pour faire travail pour vous, ou paye pour faire travail pour vous, pas fait travail. Le compre responsabilité pour faire travail là, parce que, façon la fait travail la li nan avantage li li pa vle que ou même ou sorti dans situation eh bien façon à faire la li senti ou à rivé sous li tôt ou tard eh bien mon ça rapidement le passer comme conseiller ou pour le dire sa ça c'est pas comme ça pour pou faire mais côté responsabilité pour l'homme Ariel Kabannou conseil journée aujourd'hui pour le dire nous pas tout yé, pas fait jouet de Malgré mon dit, a tout pis nous a tête Et qu'a dit, nous pour arrêter yon mené commissariat pour juger. Mais lui même lui pas capable arrêter pour mettre un côté pour que nous même nous capables si qu'il est en toute liberté. Même je dernièrement, ensemble avec porte-parole de la police qui te dit, nous, pas fait violence, mais de qui sac violence, non? On m'en dira les âmes sous moi. Pour tout, il y a un me défendre tête. Est-ce que c'est ça que violence Les bandits, ils m'ont mis qu'ils violent, ils le sacrifient, ils ne pas pas violence. Et vous cas pas capable de voir un premier ministre, ensemble avec discours vite l'homme, passez prendre la pli, tomber dans Jeff, pas différent. C'est comme si on mettait tête ensemble. Donc, quand y a là, la police n'a jamais assez de matériel pour le mettre en sécurité. Moi-même, qui gon bout manchette nan même de me mettre en train de et puis kounya la de me mettre de la, violence. en train dire me mettre en de me 15 ou train de me mettre en train de me mettre en train de me mettre en Manchette moins pi efficace, passe tes 65, passe gros chat, passe pile gros amou qu'on voit dans la police. Manchette moins pi efficace, qu'on a pour marrer bandits à poté barre, pour qu'ils soient même pas à l'marrel. C'est responsabilité pour marrel, parce qu'on l'a pour mettre sécurité, pour protéger vie Ou pas jamais hein parce que ou toujours plein, on ne peut pas gérer ceux-là, on ne peut pas gérer l'autre. Moi-même, comprends je remets manchette, ça dérange. Combien de matchs nous avions fait la leçon c'est parce qu'on s'appuie on fait qu'ils s'ag violentes mais qu'ils s'ag violentes qui t'es bandit au tuer qui t'es au rachet qui t'es au violer qui t'es au kidnapper qui t'es au appauvri mon on est pas ici un beau à aller lier mon agi responsabilité pour le bord sécurité oui il pas jamais faire ça parce que l'ello est et sécurité a pas avancé, ça permet de li l'irriter plus, n'importe poste. Là, toujours, je excuse pour e le bas Eh e bien, là, où même, où décidez de résoudre le problème, non? Et oui, ils sentent qu'ils ont appris vers sous tout. tours. Eh bien, qu'on j'en, les rangs écoles, pour le dire, pas faire ceci, si, pas faire cela, qu'on y conseiller même, j'en somme avec un, eux. Eh ben, pas ici. C'est pas depuis date, messieurs, dames, ça y a aussi une résolution, ils ont demandé intervention militaire et aux yeux y a ensemble avec partenaires international yo pour sécurité. Comprends bien. Tandis que même moi mourir eu doure tête fraite. Tout autant a pas une intervention militaire, ça veut dire que pays pas jamais de sécurité, Yon a toujours être là. Et André Michel te dit. André Michel dit si pas gain une intervention militaire, pas gain élection dans pays, ya. qui est André Michel A tout monde ça pas mérité de et tout. Moi on a pensé <coughs> à la traca vous l'avez quand si vous parlez de l'autre bagage, premier oui. ministre bon, à la pas silence fait silence pour y a On va silence on l'étranger. Mon que qui pas mais mon bon, pm non bon comme ouais ouais clair oui. bon clair clair c'est Michel mm. là parfois les bon, mais bon ami dit. Tale, tale, tale, campagne. Ce c'est pas clérin saint Michel, Premier ministre l'opra. <laughs> Premier ministre là, pas clair, fumer, pas clérin Saint Michel. Je vais expliquer sa, PM nan prè. Se fumé. nan et pas clérin Parce que, l'embre ti ta fiam pepa isien, c'est clérin blanche saint Michel. Mbale, mbale contrôle kontrol tète on pap de respecte moun, mou pap di sa pou mou pa di. Se pa kler repè yam nan bwe. Se fume fumé, fume. E koman l fume? fume? Se pa la bralon bagay. E bi foure men de vankanson l. Ou konwa moun ki kon brablez yon foure men de vankanson yon bi. Yon passe men an poil yon, apre di poil yon, tout sou moun. Et bien se nan redi poil, redi poil, redi poil blanch yon. E bi kounya la, lèl retire men li tout montre ensemble avec kek plume. Pendant la la là pou finrale les pile tout pour le tout. Ga de mon pays, pas et pas Ce C'est pas moi yo c'est pour yo yo dit ou ka Yon bagay sorti dans corps et pour raler encore. pas Ou pas fouti Si c'était clair en pays, on comme s'ouvle tête li droite. Ah ah, bon ça. On avance. m'a c'est a une guillotine en France. Mais qui, Qui a eu guillotine Couper tête Dans le mouvement que tu as. une On a dit, il y a longtemps, Oui, mais longtemps, longtemps, mais il réaction peuple, oui. Mais nous, nous sommes réaction Et nous Et nous d'accord avec ça, puisque Gustave Léon, tu as écrit psychologie des foules là, autant que nous rappelle, C'est en 1895, oui. Donc c'est fin 19e siècle, oui. Donc il était écrit, lui va quand mm -hmm. il me trouve 1895 fait 1927 donc ça veut dire que et depuis période ça oui, il t'a écrit mm -hmm. donc et pas sur nous il t'a écrit livre il à... a parlé de Napoléon Bonaparte mm -hmm. comme étant et un grand leader un grand meneur à l'époque en ben et et pas de nous parlé c'était un français oui Napoléon Bonaparte mm -hmm. donc a des autres qui ont parlé oui donc réaction peuple ici aujourd'hui ça c'est pas comme si nous sommes les premiers peuples qui ont à nous réactionnés. Et pas bien nous nous disons que ça a fait dans la rue c'est conséquence. Incapacité, monde cap qui pour résoudre un problème. Et c'est conséquences de ça. Et la population qui fait une cour, qui quitté toute zone là, c'est parce qu'elle veut que j'aime décider un jour pour l'évoluer ouvrir l'évoluer. Puis c'est qu'elle m'a fait pour faire. Et ça fait, moi-même, dans l'intervention, tout le dit que le peuple de fait pour faire. Effectivement effectivement les connons pays dirigent refusé prendre responsabilité c'est débarquer la caillou machine a pourler ou raler l'en bas derrière caillou a dormir ou flanquer au dehors faire ça on met tout de dehors et mes kounya là nous tout virer à l'état de nature m'a pas défendre tête m'a défendre tête pas parce que refusé prendre responsabilité yo. Et c'est parce que le peuple a gardé nous, il était là, il n'y ceci, pas il était quoi? Il était quoi que messieurs a changer? Ah, ça, c'est qu'on changé. À, ça, bon change. -ce qui côté qui bon? Même si pour a un qui dans la maison, vous faites 50 ans prison. Sorti, sorti, il a toujours un petit de Changez qui côté? Parce qu'elle est, est, est que habituée avec gros l'argent, frère et soeur bien-aimé. Le li même qui pral font 6 moutiques pour la couper, monson à rinso pour la faire bénéfice d'i goud. Le pour recommencer comme ça, parce que le de recommencer comme ça, ça fait gros l'argent à sal de commencer. À ton pense, assassin ça ou pral font bagay pour nous. Et tant qu'assassin personne, ouais rapidement, Premier ministre getan, ouais jouet la bosse <laughs> Eh, ou ne pas si nous c'est arrêté au menalé tandis que vous même y'a tous. nous qui que A Tout le planifié tout, mais puis vous même, êtes tous, vous vous êtes tous, vous vous êtes tous, à vous êtes la on Tout le parce que on peut ça. pas tout a il Et ici, que nous très C'est ça qui permet que situation a changé. C'est pas parce qu'on vient chercher 100 dollars et puis l'autre a besoin de 1000 dollars. Et bien, là l'autre l'a revendiqué pour l'argent, l'a garder le kon monsieur, pas fait ceci, pap, non. Joune jodi, ou même c'est 100 dollars vine chercher, demain si Dieu veut tout, faut que vous connaissez, devez... ou vine chercher 1000 dollars ou pas jouen. Faut porter solidarité ensemble avec l'autre frère. C'est pas seulement, c'est pas seulement, eh, eh, c'est pas seulement rat pour nous retirer sous nous, non. Nan jou kap vin, yon foun nou mâche avec ti paquet chabon nou, mâche ansam avec ti rechon nou, mâche ansam avec valise nou, plein ba kankan. kran. Lèken rive nan bank lan, nou mande la jen nou, yon pa kaban nou la jen nou, rale rechon met la te, mette chabon la dan, mâche ansam avec ti bo, li men di fè, fè moun jen dan bank lan. Ay se la la jen e, la lakay mou e, chita. Viens ensemble avec petit tout à faire la gauche jouer ensemble à Timoun ou banque là. Trois fois si on va pas bannir l'argent Parce que une série de nèg imagino, un circuit si, sale t'est construit pour 50 moun. Il y a 500 moun si, qui viennent être dans zone là, il a botté l'argent moun tandis que il y a pas jamais agrandi ce cirque sale là. Donc c'est toujours un seul grain moun qui sous caisse. Ou venez déposer l'argent à Souéa, demain matin, tout nous monde va Est-ce que en dedans m'a dit non nous pas capables mais mettre le temps à capable Mais pour qui ça l'aime-t-il venir déposer là, ou pas tout condition monde conditionné ensemble, si vous chercher le demain, vous ne pouvez pas C'est une raison qui faut ouvrir tout. Mais c'est ça, vous participez à tout, vous Jovenel Moïse. Parce que Jovenel, lui-même, il te dit, ça fait, il bout papier des choses, faut le finir avec faut réformes qui fait dans le système bancaire à peu près ici. Ou est la banque là Ou un le chiffre là Il Si la banque la pas nan banque là, pas ici. Nèk lui al -regle -cause, al <rire> al la la la la le là. là. Ou sabo boum passe yo. Tout ma cha manchette nou boum baye bo akale. Hein? Tout ma cha manchette Papa ici, nous tolérons tout. C'est parce que nous tolérons tout. qu'il faut Neg yo ka avec nou kon sa. Tout ma cha manchette nou. Comment wa... fembrel pou kob la banque? Ou pas te dem travail comme si agent sécurité a gita vindou. Dolo vindou. Bon, bon ma cha. Mou fou kite sou moun. Sou moun sou moun. Est-ce que vous avez un travail pour vous Un grand monde Un agent m'a demandé, est-ce que c'est un endroit qui est C'est l'air d'être mis en place, je me disais, même si ça m'a dit, je me pose une question, et puis je vais virer de mal, comme si nous sommes tellement tolérants, nous avons mis en place. Même si nous avons mis en sécurité dans la corruption. Je ramasse un package pour moi, parce que les habitants ne sont pas misés dans la ville, Je un bralé.